Que le de tout là non c'est la magie c'est la non. dimension c'est le mal ça c'est un bon C'est un bon mais bon, bon. c'est nous. Je dis que c'est la magie moi je suis bête non mais je respecte nos gars ah c'est t'assure gars je manque de jambes de saga tu de qui même Tu parles de qui même parles de qui faut les gars les gars les gars les gars les gars les gars les gars les les gars les gars les de les gars les gars les dans le gars de Là, notre Moi, mafils, je ne oui, vais pas S'il vous plaît, monsieur ah. et dame, est-ce que vous pouvez libérer l'espace pour permettre aux autres clients de s'attirer Tu nous chasses seulement. Ah. Non, monsieur, ouais. ce n'est pas ça. C'est que j'ai de nouveaux clients. C'est un lieu de commerce. C'est une telle un conversation. Monsieur Amaron, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore vu ce je suis parti, monsieur. Maman, je vais venir vous payer demain. Je viens manger ici tous les jours. Non? Demain, je serai là pour manger. Je vais vous payer. Mais qu'est-ce Ça, Le marché connaît demain. Pardon, paye mon argent. Et Où... Je suis d'accord toi. 10 000 fois pour toi, ça c'est un client, hein. Eh? Mais il ne me boit pas avant que je n'ouvre mes yeux. Pardon, allez une blague ou quoi Attends, tu blagues Tu me connais Je suis. Pourquoi tu agresses pour le client Ah, maman, mmh. maman, elle, quoi? maman, pourquoi on a mangé en route Il finit de manger. Il dit qu'il a l'argent à la maison. Comment ça euh, la mère, je me connais. La mère, je te je... mets si tu me connais. Je que je vais payer demain. Tu je n'est pas ce que tu es en train de faire. C'est -ce. -ce. moi qui allons à la capitale. Okay. Tu ne payes pas pourquoi. Je dis que je vais payer demain quand tu je me vais revenir. Ma... Je tous les jours. Non, tu tu me faire quoi ici tu Je quoi Je vais faire quoi Je vais faire quoi Je vais quoi Je vais faire quoi Je faire quoi Je vais faire Je vais faire quoi Je vais faire quoi Je vais faire ça, Je vais mais c'est pas possible. Tu oublies l'argent et puis tu m'as souviens-moi. Tu n'as pas oublié ton ventre. Tu peux dans ces fibres. Lève-moi vite les essais là. Et tu poses les buts, tu ne peux l'eau. à l'école. Eh Ne m'énerve pas. Tu vas que quoi Tu vas arriver même après demain à l'école. Lève-moi les essais là. Et si tu n'en poses pas là, tu n'auras pas ton téléphone. Tu as oublié l'argent. Tu n'as pas oublié Tu es malé les tu sais ça Bonsoir, chère. Bonsoir. Je croyais qu'on se prenait au restaurant. Je n'ai pas le moral. Je reviens de l'hôpital et les médecins continuent de me dire la même chose. Comme quoi, je dois être patiente, ça va aller, je n'ai aucun problème. Ils sont sûrs de ce qu'ils racontent Chaque fois ils disent que tu n'as rien, tu n'as aucun problème, mais quand on essaye tu n'as jamais eu même un petit retard. C'est ça qui me tracasse chérie. Tu n'as pas pris des pilules après ton dernier accouchement Non, pas du tout. Lève bien les assiettes là. Si je trouve sur la testature si te tu vas me sentir. Tu viens de te manger quand tu n'as pas l'argent. Hé, hey, on t'a dit que je nourris les orphelins ici. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Asseyez-vous, mes filles vont vous servir. Madame, je suis là pour les tickets, je suis de la mairie. La mairie croit qu'on vend quoi ici pour vous envoyer collecter de l'argent C'est le droit pour la place que vous occupez madame. Tristan. Le marché, c'est de l'autre côté. Hein. Ici, c'est privé. Mais madame... Monsieur, si vous voulez manger, asseyez-vous. On vous sert. Vous passez la commande, on vous sert. Et vous payez, vous partez. Sinon, je ne reprendrai plus de mes actes. Regardez-moi. Mairie, mairie. Ouais. Non, on va même ici. Tu ne veux pas que tu es même trop petit pour, pour, pour, pour, pour travailler à la mairie. La France a avez 14 ans. Tu viens là à la, la mairie. Je vois que tu fibre là ici. Comment Que quelqu'un n'a même pas vendu la mairie. Mais vous les affaires là. Ma cabot Tu viendras encore demain. Pourquoi c'est si difficile de ne vivre que de joie dans ce monde Parce que malheur et tristesse font aussi partie de ce monde. Pourquoi ça J'ai peur de perdre Roger. Commence à le perdre. J'ai trois enfants que je n'ai jamais désirés avec trois pères différents. Aujourd'hui, que je désire un homme, je n'arrive pas à tomber enceinte de lui. Même si Roger ne me le dit pas en face, il a vraiment besoin d'un enfant. Et il est impossible pour moi de tomber enceinte. Ma chérie, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Et ce qu'il connaît que c'est vraiment important pour moi? c'est chez toi que je vais comme ça c'est comment ah ça va Bayerès c'est chez toi que je vais comme ça là tu viens chez moi comment moi je suis en train d'aller chez toi comme ça effectivement moi même je venais chez toi tu vois ma soeur qui est en Belgique là c'est quoi demain de prendre le studio là uh -huh. oui donc elle est arrivée pour le moment elle a train de se reposer mais le soir quand elle va se réveiller, là, on va revenir chez toi on va régler toutes nos factures donc j'aurai mon argent ce soir ce soir on règle toutes nos factures j'espère que ce n'est pas un de tes multiples jours non Bahirès mais comment il te dit ce soir parce qu'elle a de se reposer donc ce soir on règle toutes nos factures donc ce soir, si j'aurai mon argent. Ce soir, tu as tout ton argent complet. Et quand tu dis le soir, tu dis ça, c'est vague. Eh, vous allez venir à quelle heure Bon, dans tous les cas, appelez-moi avant d'arriver. Il faut aussi le... arriver que je sorte. J'ai ton eh? numéro, non, Bayerès. Il t'appelle. Voilà. Il t'appelle le soir. Donc ce soir. Et ce soir, on règle tous nos factures. Ce soir. Ok. À ce soir. À ce soir, Bayerès. Mademoiselle, s'il te plaît, un instant. S'il te plaît, patiente, un peu Bonjour. Qu'est-ce que tu me veux En fait, c'est que tu es une très belle femme et tu me plais. Tu ne me plais pas En fait, on peut apprendre à se connaître, non J'ai pas le temps de me prêter à ce jeu. Encore moins avec toi. Donc, bonne journée. Allez, bienvenue. Merci. <rire> Merci. Alors, tu as mis tellement du temps que j'ai pris de l'avance. Serveuse Bonjour, madame. Bonjour. Je vais vous prendre une boisson. Oui, je vais me casser. D'accord, madame. Et vous, monsieur Tu prends rien à manger oui. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a retenu Hum. Pour dire vrai, j'ai hésité à venir ici. Oui, tu es le, le fiancé de ma collègue. Je ne me sens pas très confortable dans ce que nous faisons. Écoute chérie, c'est pas comme si elle et moi on était déjà mariés. Mais être fiancé, c'est déjà un engagement. Mais écoute, quand je te l'ai dit, laisse-moi gérer la situation, ok? Merci. Allez, dis